Je voulais savoir quel était votre parcours professionnel avant d'arriver à l'équipe. Bon, alors moi, je suis ancien élève de maison familiale, donc j'ai fait trois ans, les trois années. Quatrième année à l'Iréo pour passer l'examen. Ensuite, service militaire. Euh, oui, service militaire. Euh, après, ensuite, euh, bah, je suis resté à la ferme hein, puisque j'ai passé mon BEP1. J'étais agriculteur pendant 13 ans avec mes parents. J'ai décidé d'arrêter pour... Plusieurs motifs. Ensuite, j'ai fait 8 ans, 8 années entreprise Narvik. Ensuite, j'ai fait, je suis arrivé à la communauté de communes. J'étais au poubelle pendant, ramassage des poubelles pendant 10 ans. Et bon, après, je suis arrivé ici au, au tout départ. Donc, ça fait trois ans que je suis ici. Voilà un peu le parcours. Mon travail ici, c'est tout ce qui est entretien. Donc, entretien des carrières, entretien des pistes entretien des espaces verts, sachant que le, les carrières et les pistes sont prioritaires pour que le, le public et les gens qui viennent s'entraîner aient un outil prêt à travailler. Ensuite, une fois que ça c'est prêt, c'est fait, on, on attaque les, tout ce qui est espace vert et tout ce qui est bâtiment et, et tout l'entretien euh, autre que l'outil de travail pour les gens extérieurs. Le fait d'avoir été agriculteur déjà, j'ai toujours été amené à, être, à travailler dehors. Pour moi, c'est le, le travail manuel travail manuel, être dehors, bon même si des fois c'est pas toujours facile ici, bon mais être dehors, moi, moi rester enfermé euh, toute une journée non c'est pas c'est pas mon truc donc euh, après bon après ici c'est pareil euh, c'est varié c'est varié, on est amené à, à gérer notre truc, ben, plus on va maintenant dans, le, dans les années, on est amené à gérer euh, de, un peu, je veux dire, seul son, son travail. Joël nous fait maintenant nous fait confiance et c'est qu'on commence à, à prendre l'outil en main, on sait, même si c'est pas toujours évident de savoir comment on doit travailler, mais bon, on arrive quand même maintenant à gérer un peu son, son travail.